Vous écoutez Kika Liente sur Eau de Radio. 91.3 Tous les mardis entre 21h et 23h, c'est Kaliente. Ou plutôt, Kika Liente. Kika Liente, votre émission reggae de référence avec Kika sur Eau de Radio. Hop, allez c'est reparti, ça fait du bien, hein. euh, je peux vous dire que ça fait énormément de bien de voir autant de monde comme ça à la radio. Allez ça y est, euh, j'ai euh, donc le, le numéro de Rascup, donc Rascup de Mulhouse qui nous parlera aussi de ce que ça lui fait hein, d'être en première partie de chez IDEC. Allez c'est parti maintenant. Ne vous éloignez pas trop, Kika revient juste après ça. La boutique Medicana, partenaire de Kika Diente, vous propose de tenter l'expérience CBD en vous offrant un gramme gratuit. Et en plus, nous vous rajoutons une réduction de 10% sur votre premier panier. Rendez-vous dès maintenant de la part de Kika dans notre boutique située à Bordeaux au 8 Avenue de la République. Green Heaven, c'est la première boutique CBD de Nouvelle-Aquitaine avec 12 boutiques fleurs, huiles, cosmétiques, cookies, vous y trouverez des produits de qualité rigoureusement sélectionnés. Green Heaven, le meilleur du CBD au meilleur prix, tout simplement. Pour commander et trouver la boutique près de chez vous, rendez-vous sur le site greenhaven.fr. G R E E N H E A V E N.fr. Bénéficiez de 15% de réduction sur votre prochaine commande sur greenhaven.fr avec le code KIKA. L'artiste reggae Courtney Vogue, aka Impact, vous présente sa toute nouvelle collection Warriors Clothing. Vous aimez la mode et vous partagez les valeurs du reggae Alors vous allez adorer Warriors of the Seven Sail. Avec Warriors Clothing, l'énergie positive de Jamrock vibrera en vous. Warriors Clothing, ce sont des vêtements de bonne qualité et une belle histoire derrière la marque. Pour plus d'infos ou pour faire une commande, rendez-vous sur le site in pacbankcampcom Vous écoutez Kika Liente sur Eau de Radio. 91.3. 3. Rascope. Allez, on se fait un petit medley, le premier, le deuxième, le troisième. Allez, c'est parti. Histoire de faire découvrir ça aux auditeurs. Attention, c'est parti. Kika tout terrain, tout terrain. Yes, I. Elle, elle assure, elle assure. Yeah. Oh Vous écoutez the Vous écoutez sur Ode Radio 93. Permanent strong. Time. Too much war and crime We need to be conscious Open your eyes We're living in a serious time Too much war and crime We're living in a serious time Need to spread the good vibe, yeah. We're living in a serious time We live in a serious time. Need to spread a good vibe, yeah. oui, est grave, je vois que c'est la panique. Le monde qui va mal, c'est le réchauffement climatique. Tu vois l'Europe qui se gaffe, qui vole toujours l'Afrique. Encore la même histoire, la situation est critique. Je vois que c'est la réalité Le peuple qui demande qu'on lui dise la vérité Ouvre bien les yeux, les temps sérieux sont arrivés Par de leurs cliniques, leurs mensonges, leur vanité Leur vanité Leur est grave, je vois que c'est la panique Le monde qui va mal, c'est le réchauffement climatique Tu vois l'Europe qui se garde, qui vole toujours l'Afrique Encore la même histoire, la situation J'espère que Rascup m'entend. Tu es là avec moi. Yes. Tu m'entends. Ouais, carrément, carrément, c'est bon. Je t'entends. Franchement, je suis très contente de t'avoir au téléphone. Rascup, bienvenue sur Eau De Radio. Merci pour ta patience. Pas ouais. de problème. <rire> et ouais, parce qu'on avait dit aux alentours de 22h30. Hein, tu as vu les lives hein, Comment ça prend, ça prend de l'ampleur et ça fait du bien aussi. Yes, y'a pas de souci, en tout cas, et merci, en tout cas, de m'appeler. Oui, tu as entendu, on a passé quelques extraits de trois titres là euh, qui mettent l'eau à la bouche. On a vraiment hâte d'entendre ça à la soirée euh, de chez Zidek. On va faire une petite présentation de toi pour les auditeurs. là. Tu as commencé à chanter à 17 ans. Euh, à 19 ans, tu faisais tes premières scènes. Tu faisais des premières parties déjà à Elements, Johnny Osborne, Volodia, Jamasson, entre autres. Euh, deux ans plus tard, à 21 ans, tu t'installes à Nancy et tu découvres le travail en équipe avec un backing band. Et ensuite, tu collabores avec plusieurs artistes, notamment en Suisse. Et j'en profite pour saluer Evidence Musique à Genève, spécialisé à la base dans le jazz et le blues. Ils ont fêté leurs 30 ans l'année dernière. C'est ta génération, tu les connais Non, je, je, connais, je, je les connais, oui, via les réseaux, mais je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec eux. Mmh, L'appel est lancé Yes, carrément yes. <rire> Du coup, on vient de s'écouter Serious Time, là, un titre dans lequel tu incites à y voir plus clair sur notre monde et surtout notre société, mais aussi tu incites à diffuser ces good vibes hein, dont, dont parlait chez Zidek juste avant. Je ne sais pas si tu as entendu son interview Non, j'étais, occupée, occupé, je n'ai pas eu le temps. Il mmh, bah y aura le replay <rire> à partir de demain après-midi. Est-ce que par rapport à ces titres-là qui sont super positifs, est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des moments de blues Bah ben oui, comme tout le monde, bien sûr. Ouais. Et comment tu fais pour te ressourcer Eh ben, euh, en gros, j'essaie de me retrouver seul et de penser à euh, qu'est-ce qui se passe. En fait, voilà d'analyser. En fait, moi, j'analyse euh, qu'est-ce qui se passe. En fait. Ouais. Je suis en euh, tort. Qu'est-ce qui se passe D'où ça vient En fait. D'où euh, viennent ces énergies Ouais, voilà, si c'est un moment de blues, si c'est une bad vibes, par exemple, d'où ça peut venir Si c'est les fréquentations, le travail, si c'est de moi, mm -hmm. tu vois, et puis en fait, euh, en fonction de ça, et ben bah, Tu cherches bah, la source. Ouais, ouais et, et je me remets en question, ouais, mm. par rapport à ça, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est ton ambition dans le reggae musique euh, Qu'est-ce qui te fait euh, avancer dans le reggae musique ben en tout cas, ce qui me fait avancer dans la reggae musique, on va dire que c'est surtout, en fait, j'ai envie de passer un message de ce que je vis, tu vois. Mmh, c'est autobiographique en fait, toujours. Ouais, voilà, tu vois, et au niveau aussi de ce que j'ai envie de voir avancer dans mmh. le monde, donc en fait, j'ai envie de chanter par rapport à ça. J'aime beaucoup la vibration aussi euh, du reggae ouais. en lui-même, c'est pour ça que j'ai choisi cette musique, quoi. Eh ben oui. C'est euh, un message positif toujours, hein, le reggae. Même si, euh, je voulais t'en parler, euh, ça arrive parfois euh, qu'on puisse mettre de la colère dans un super morceau entraînant qui fasse danser les gens, alors que quand tu traduis les paroles en français, ben, ça parle de colère, ça parle de rébellion, ça parle aussi d'incitation à, à, à ça, à se rebeller, à revendiquer euh, cette liberté dont tu parles euh, dans ce titre-là aussi, « Serious Time hein. ». Exactement, parce que, en fait, si vous, si tu veux, en fait, on doit demander la justice et les droits égaux, en fait, en premier. Mm -hmm. Comme à Peter Tosh, et en fait, on peut pas avoir la paix tant qu'on n'a pas les droits et la justice, tu ouais. vois, donc il n'y jamais de paix, il faut, faut se battre pour la justice, en fait. Mmh, c'est ça, c'est un paradoxe, voilà, se battre pour avoir la paix, euh, c'est comme euh, un soldat qui dirait, euh, non, euh, je te tire pas dessus, parce que si je tire, il eh ben, y a une fleur qui va sortir de mon fusil, quoi. je te connais pas, j'ai pas <rire> envie de te faire la guerre, je ne te déteste pas, la haine, elle vient pas comme ça, du jour au lendemain, dans le cœur des hommes. Enfin, moi, je ne peux pas à croire en ces choses-là. <rire> C'est sûr, c'est Du coup, en 2018, tu as sorti ton premier EP, 4 titres, Besoin de liberté. On en parle de cette fameuse liberté, hein, puisqu'elle te suit depuis euh, ce premier EP. En 2020, <rire> tu as sorti 10 titres avec Tzadik Nayabingi Section. Mm -hmm. Et euh, là, le 13 février dernier, donc, tu as sorti Boom, Fire Blaze. Un EP Exactement. de 6 titres euh, ouais, dans lequel tu chantes en français principalement, avec juste un titre en anglais. Euh, tu n'arrêtes jamais de créer, en gros oui, voilà, je, euh, je suis assez productif, <rire> enfin, je ne suis pas trop fatigué, on va dire, je suis sur mon ordi et je travaille, quoi. Tu es un hyperactif de la créativité. C'est ça. <rire> et pourquoi cette volonté de mettre en avant la langue française, alors Puisque j'ai pu euh, lire ça dans ton dossier de presse, explique-nous un petit peu. Bah parce que je, déjà, d'une, je me sens à l'aise en français, plus qu'en anglais ou dans les autres langues. Mmh. Et puis aussi ah. parce que c'est une belle langue, en fait, c'est euh, une langue qui est riche, quoi. C'est clair. C'est clair. Et tu composes et tu écris les musiques d'abord ou euh, c'est l'inverse Alors j'écris mes musiques et puis euh, en fonction de ça, je vais en studio et des fois on adapte euh, le rythme en fonction de la mélodie que je peux trouver dans mon inspiration, tu vois. Mm -hmm. Et ça quelles que la Ouais, ça ça ça dépend. Des fois, je vais avoir une, une une inspiration plus en anglais parce que voilà, j'ai une mélodie qui me vient dans la tête en anglais, tu vois. Mm -hmm. Et des fois, ça va être en français, donc je vais essayer de... Ouais, de, de me baser sur ce qui me vient en premier et de le garder, tu vois. Ouais, ouais, c'est euh, quand on tient quelque chose de bon, hein. on le garde, quoi. Mmh, Quelle que soit la langue dans laquelle il est chanté euh, Du mmh. coup, on va parler de cette soirée là du 13 mai Donc, euh, Tu fais la première partie de chez Zidek Comment tu as appris la nouvelle Comment tu, tu l'as appris, enfin, émotionnellement parlant ah ben, Je suis impatient <rire> Je suis impatient, ah voilà, bon c'est pas le problème ah bon On a hâte ouais, totalement. Tu, Mais tu l'as euh... vu, Soken, non Ouais, mais j'ai envie de faire la première partie, surtout. Ah. <rire> <rire> give, give me one honey. Comment Give me one, ah, one ouais. honey. <rire> ouais, donne-moi le miel. Ah oui, the honey. Yeah, <rire> honey, ben, oui, oui, pour les auditeurs qui parlent pas anglais. <rire> Ça, c'était euh, ouais, ouais, ce ouais. qui s'est passé ce week-end avec Chazidek. Yeah, Parce que yeah, t'étais avec lui, non Il faut préciser, non Ouais, je pas avec lui là. Il a fait une euh, une prestation dans le 57 en fait. Donc nous on est monté faire un stand et puis on a pu le rencontrer, le voir son C'est ce qu'il nous, ce qu nous a dit tout à l'heure qu'il t'avait vu et euh, et qu'il était ravi euh, de te retrouver vendredi là à la Rox Club. Yeah. Samedi. Euh, samedi, oui, samedi 13 mai. C'est vendredi 5 mai et samedi 13 mai. Voilà, que je commence pas à m'embrouiller les pinceaux. Euh, pa pa pa Pardonnez-moi, on, euh, on a dépassé l'horaire légal de l'émission. <rire> du coup, il y a Jess qui vient de s'installer, là. De euh, -toute, il... toute façon, le reggae, c'est illégal, hein, au niveau du système. Parce que ça, <rire> ça passe que sur des radios locales, ça passe pas sur Skyrock, ça passe pas sur Energy, euh, ça se passe pas... Euh... On va dire que c'est marginalisé. Ah ouais, il n'y a pas <rire> Beaucoup de radios qui passent du voilà. dégay, euh, à part les grands-grands qui sont connus. Euh, Bob les grands-grands frères. Euh, Bob Marley, Alpha Blondie, peut-être aussi. Mais euh, encore, c'est très, ouais, ouais. très dur, Alpha Blondie. Ça dépend. Tu as totalement raison. Euh, on continue là, parce qu'on a. Donc, on a parlé de chez Zidek. Est-ce qu'il déjà une question, toi qui es alsacien euh, Est-ce qu'il est déjà venu euh, en Alsace, chez Zidek Il y était ce week-end ah c'est ça dont tu parlais, d'accord. Non non là c'est plus dans le 57. Mais... Ouais c'est pareil c'est à côté. C'est ouais, limitrophe. Mais sinon ouais à Bulhouse, il est déjà venu à Colmar à Strasbourg il est déjà venu. C'est bon ça. Donc euh, quand euh, quand on lui en a parlé il se rappelait de tout ça quoi. Eh oui parce que ouais après la suite de sa tournée ça va être euh, le Sud-Ouest là et puis après il va s'en aller euh, vers la Pologne tout ça. Ça, 30 dates en tout, euh, t'aurais aimé pouvoir le suivre et lui faire euh, toutes ses premières parties sur 30 dates Ah totalement, totalement mm. <rire> C'est tout le bonheur qu'on peut te souhaiter, hein. là Merci pour l'instant, euh, du coup de ton côté tu travailles sur ton prochain EP, la Serious Time On vient de s'écouter donc euh, trois petits extraits euh, pour euh, laisser euh, l'envie aux auditeurs Combien de titres il va contenir ton album alors, ça va être 7 titres. Ouais, donc c'est plus et un EP, a... ouais. Ouais, c'est ça. Et en gros, il y aura 5 euh, vocales et 2 deux versions. D'accord. Et exclusivement en anglais cette fois-ci Parce que je suis désolée hein, de te poser cette question-là, mais du coup, les trois titres que j'ai entendus sont mix franglais. Parce que voilà, ouais, We ça. live in a serious time. Dans Serious Time, tu parles à la fois français et anglais. Est-ce qu'on va avoir ce mix-là sur les 7 titres ou tu nous as fait des compos françaises il voilà, euh, y a peut-être euh, un titre totalement en anglais, si je me souviens bien, et sinon tout le reste c'est du franglais, c'est un D'accord, ouais ouais, j'aime bien. Ce mot-là, franglais, il n'était pas répété <rire> avant, il était plus péjoratif, et maintenant on a tendance à l'utiliser un peu plus. Euh... Mais il faut avouer que les gens, ici on est en France, et puis ils comprennent le français. Il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'anglais. Donc oui. euh, c'est plus facile de s'exprimer en français qu'en anglais. Mmh, mmh. Ben oui, parce qu'en France, on est en retard sur la, la deuxième langue. Euh, Est-ce que cet album, il va s'appeler Serious Time Enfin, cet EP que tu vas sortir il va... Exactement. C'est ça, c'est le titre, yes. Et euh, tu as prévu des featuring, là, euh, le 13 euh, Le 13, quand je viens chanter Ouais. Il euh, y aura un freestyle, mais je garde la surprise. Ah. Euh, moi aussi, hein. tu vois, j'essaye de gratter, gratter, ah, gratter le les le infos. Mais, euh, mais non, mais il faut garder la surprise. Tu pas le droit de le dire. <rire> ah non, viens, on garde la surprise. On bien. garde la surprise alors. Okay. Ouais, ouais. On garde la surprise. On va demander donc aux auditeurs d'être patients et d'attendre ce samedi 13 mai à la Rock School barbet de Bordeaux à partir de 20h et peut-être un petit peu avant. Euh, on parlait euh, de la Marseillaise tout à l'heure. Euh, enfin... La Marseillaise. Euh, C'était par rapport à un titre de Biroy, en fait. Ah, euh, et, euh, et du coup, ça me faisait le lien avec Strasbourg euh, pour encourager les soldats du Rhin. Toi, tu es de Mulhouse, euh, tu viens de le dire. Euh, donc, ça a bougé ici, là-bas. Hier, le reggae encourage l'amour plus que la guerre et réussit cependant, comme je le disais, à passer des messages de rébellion tout en douceur. Euh, C'est une ode à apprécier notre liberté et à la revendiquer surtout. Euh, dans cet album, il euh, y a un titre qui s'appelle Free. Euh, toi, tu as 33 ans. Euh, dans ta bio, j'ai lu que tu avais adopté le mode Rastafari. Euh, tu as libéré ton esprit, entre guillemets. Ça fait combien de temps alors ça fait depuis mes 14 ans, 15 ans que j'ai, on va dire, euh, connu le reggae. Ouais. Et on va dire que ça fait depuis mes 17, 19 ans que, on va dire, j'ai eu un appel pour un safari, tu vois, et que je cherche, que j'ai cherché, tu vois, à ce moment-là. Et puis ouais. que, voilà, tu vois, je suis sur ce chemin, on va dire, depuis, depuis cet âge-là, quoi. Donc toi aussi, nourriture végétarienne bon. Et puis, ah oui, complètement. cultiver ton jardin, je suppose que là-bas à Mulhouse, ouais, tu as, as tout ce qu'il faut. Pharma il bah, y a ça, il y a le fait que je suis agriculteur aussi. Donc, il ah, euh... y a eu un déclencheur. C'était ma question d'après. Quel avait été le déclencheur? Mmh, mais du coup, que... bah, tu es agriculteur. Comme je pouvais demander à Chez Idex s'il était farmer, bah, il me répondait bah, oui, je cultive mon jardin. Donc, c'est un point, entre autres points communs que vous avez tous les deux. Ça va être explosif absolument. samedi soir. Ça va être explosif. Vraiment. Boom. <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a euh, par rapport à cette, euh, cette alimentation-là est-ce qu'il y a des inconvénients quand tu te déplaces sur les tournées pour l'instant non parce que si tu précises bien et que tu t'organises bien ouais. plus ouais. ou moins euh, ça, les gens s'adaptent bien il faut emmener Rise, Rise and Shine il faut l'emmener avec toi voilà, avec son camion comme ça il te suit partout euh. Ah, ouais, totalement, totalement. <rire> du coup Pardon, tu voulais dire quelque chose Ouais, j'aimerais bien qu'il parle un peu de son prochain clip qui va sortir. Ah, parce que tu as déjà clippé des titres Ouais, il a plusieurs titres. De l'EP qui va sortir là, ils sont clippés déjà Oui, déjà ils sont en préparation. Et puis il y en a un qui doit sortir là prochainement. C'est un featuring avec l'homme qu'on appelle Lerickson. D'ailleurs, ça va être un gros gros titre. Il nous donne des infos là. Il va faire partie de l'EP Non, il ne fera pas partie de l'EP. C'est un single qu'on sort comme ça. C'est un single qui va sortir comme ça. Voilà, ça, ça s'appelle Solidarité parce que je pense que c'est le moment où il faut le sortir, où il faut que tous les gens soient solidaires, non, mmh, bien, mmh. Sûr. non ouais, bien sûr. Non Bien sûr. Parce que ça, hier c'était le 1er mai, vous étiez au 1 C'est Serious euh... Time, ça fait partie. C ça. Et c est, c est... En fait, tous les titres qui sortent, ouais. c'est une continuité. D'accord. Dans le langage qu'on peut attribuer aux gens, à leur expliquer. Il y a un fil d'Ariane, hein, du coup... Euh... Dans cette EP ouais. où, euh, où vraiment on sent hein, que, que c'est un sujet qui est redondant mais tout en étant dans un texte différent et qui te parle d'une chose et puis d'une autre. Et c'est comme un effet papillon, ces, ces titres-là. Euh, vraiment, voilà, Serious Time, Free, euh, lequel on a écouté aussi. Il y a euh... D.Calling, il, il y en a plein, il y a plein. Il y a Rouge comme le feu, mmh. il y a, il, il a, il a plein de titres. Mmh, mmh, mmh. c'est un artiste que. Qui, qui revendique et euh, franchement, je suis fier de lui parce que ça fait longtemps qu'il travaille chez United Vibes. Ouais, allez découvrir et, cet artiste. Et réellement, euh, je pense que c'est l'étoile montante du reggae qui va euh, ouvrir des portes et qui va faire comprendre le message, ouais. surtout. Parce qu'il y a un message à lancer dans le reggae. C'est pas on dit on est à Ital et après, on va au KFC. Ah ben bah oui, c'est clair, c'est clair, il y a... Ça, voilà. Une discipline, you know, c'est ça, c'est... On attend le 13 pour, pour rencontrer Rascup. voilà, et puis il nous donnera voilà, tout ce qu'il a à donner ce soir-là. Ouais. Voilà, tout simplement. As vu on, on parlera cuisine végétarienne, voilà. on parlera euh, album. Voilà. Euh, J'espère que j'aurai la chance de pouvoir euh, te poser d'autres questions. Euh, comme tu ah, as oui, vu là tout à l'heure, euh, tu, tu fais un reggae en français dans lequel tu parles des bienfaits de la nourriture végétarienne. Euh, du coup, je pense que tu connais euh, Rise and Shine. Yes, complètement. Ouais. Donc, tu as ouais. déjà goûté euh, au rouleau non, j'ai pas encore goûté la cuisine, mais en tout cas j'ai rencontré le, le frère il m'avait donné sa carte. Uh -huh. Donc j'ai hâte de venir le 13 pour euh, supporter et, et goûter sa cuisine. Quoi. Pour découvrir les food trucks, ouais. Badgan roots, Papa Style. <rire> <rire> Exactement. Style. Ça. Papa Style. Euh, et puis aussi le Nectar Fred. Est-ce que ça t'a donné envie d'y goûter <rire> Ah oui, oui. Complètement, complètement. Ouais donc euh, tu seras testeur aussi euh, et on, on le sera tous écoute RASCUP merci beaucoup je te rends ta liberté euh, pour le non, moment non non non non, non. moi j'aimerais bien qu'il fasse un petit freestyle là quand même ah, euh, ah, après, là. il est réveillé là un petit <rire> peu là. Bon, alors, un petit 8 donc, juste, juste avant là, on faire, précise voilà. aux auditeurs du coup qu'on te retrouve le 13 mai en première partie de chez Zidek. tu es sur tous les réseaux sociaux RASCUP R-A-S-C-U-P -S tout accroché hein, si je ne m'abuse non Espace. Un espace entre le race et le peuple. Yes. RAS-RAS-RAS espace, cup, comme la tasse, C-U-P. Euh, du coup, Eulog, il va reprendre le micro pour nous expliquer comment faire pour avoir nos places, tout ça. Freestyle. On va parler euh, du jeu, parce que voilà, on fait gagner des albums. Et, ouais, et tout de suite, je te lance le freestyle. Euh, du coup, bah, je n'ai pas de musique pour te faire euh, hop, hop, hop. Elle nous fait un acapella. Je n'ai pas de musique de fond, donc bah, voilà, je t'incite à nous faire un petit acapella. Je coupe le son de la radio et c'est à toi maintenant. Ok, yes I... We're living in a serious time Too much war and crime oh. We're living in a serious time Need to spread a good vibe. Ils ont fait des études mais ne sont pas de taille Car le monde se retrouve toujours dans la pagaille Leur système n'est réglé que pour faire de la maille Elles nous manipule pour qu'on se range dans les rails Depuis l'enfance ils nous formatent Pum, pum, pum, pum, pum. Yes, I... Adieu. bra, bra. bra. <rire> tu les entends tous, là, je comment ils sont joyeux? Ils sont joyeux. Ils sont joyeux. Ouais. Ça promet deux belles soirées, là. Et puis, euh, et puis moi aussi, j'ai hâte de vous rencontrer en vrai, de voir, euh, de voir ce que ça donne sur scène. Euh, vraiment, euh, je te souhaite, euh, ben bah, voilà, c'est ce qu'on peut te souhaiter déjà, un bel EP qui réussisse bien comme il faut. Déjà, euh, franchement, pour te dire, bah, j'ai écouté ces trois titres-là que, euh, que euh, Jazz m'a fourni pour qu'on puisse donner une petite esquisse comme ça aux auditeurs ce soir. Merci beaucoup, ouais. Raskup. Je te retrouve donc ouais. le 13 mai avec toute l'équipe. On se retrouve le 13 mai. Carrément, carrément, à la Rock School yes, yes. Barbet. Big up. Merci pour tout. Tes... Big up, Rascup. Rascup. big up, Samba, big up, United Vines, big ouais. up, la radio, big up, tous les auditeurs. là, oui, c'est la oui, CIA. Et big Exactement. up à toi. Et continue big de nous faire des vidéos depuis, euh, euh, comment on appelle ça Alors je perds, mon, je perds mes nom en, en anglais, en, en, en français. Euh, dans ta serre, voilà. Tu fais quand du franglish. Ouais, je vais <rire> faire du franglish. Ouais. <rire> euh, quand tu fais des petits big up comme ça depuis ta serre, où on peut voir un petit peu euh, bah, ta vie de cultivateur aussi, de fermier. Oui, well, euh, vraiment. Let's c'est ça, c'est de la Absolument. reconnaissance, parce que voilà, ça c'est un merci de la personne, de l'être humain que je suis, parce que sans les agriculteurs, on ne serait pas nourri, même si on exporte énormément. Heureusement qu'on a des personnes comme vous qui continuent de, de donner ces valeurs nourricières qu'on les terres, qu'on cultive, que vous cultivez. Et même si nous, on fait de la culture dans un autre domaine, merci à vous. Et je parle à tous les agriculteurs, tous ceux qui travaillent la terre. En Particulier. Allez, je te libère. Merci beaucoup, Askef. Big Bye bye. Et voilà. Ça okay, y est, il a raccroché. Picard. Ça sent la fin. Hein ouais, J'sais ça pas. sent la fin. Ouais. Tu veux se les arrêter?